Bonjour à tous ce petit coribo, aujourd'hui il y aura pas de noix parce qu'il me casse mes noix. Oui. Ah, tiens, on est marre de casser les noix là. Les noix. Ah, à quoi tes noix oui. Calme-toi, calme-toi. Tu sais quoi, je, je vais ouvrir le calendrier et puis tu, tu vas regarder cette fois. Ah, ça je veux bien. Tiens, laisse mes noix tranquilles. D'accord, va je vais cassera les casserai après. D'accord. les noisettes. Alors voilà. Aujourd'hui, on est le 10 si je dis pas de bêtises. C'est ça, on est le 10 oui. Et c'est le magnifique petit chat sauveteur. il voilà. a voilà. le chat ici dans un sifflet. Voilà. Et c'est un foudre amplifié. Ça, vous êtes au courant? Alors, alors, alors, ça semble bon ça. un Spring dans attends. Les cadeaux qu'on fait ils sont plus aussi optimisés qu'avant. mais moi aussi. Un du monde carbone. Confiance Exal. Spectra spécial incroyable. Enfin, c'est un C'est pas du tout le temps. Alliance Exal. Corri à sens unique. Aïe, vous Et L'attraction est un endroit merveilleux. T'as pas des noix les cassettes, toi, ou des noisettes Je veux, je veux changer, j'ai eu le temps de le faire. Faut que je reparle d'ailleurs à eux.